She left me for the garbage man. That's the blues. When I lose, give peace and love a try. One up, be educated, stay in school, all right? super belles énergies, un lieu, un cadre, enfin tout, idéal. Voilà. Super concert, super festival, bonne ambiance, il y avait beaucoup de monde. Il a plu, mais on est resté là à danser, c'était top. <métant de la musique> It's my first time here but i hope it won't be my last i felt like in heaven. i was on cloud nine but i did all the press today met all the people and all the people's in and then the rain behind that too that means they love the blues i love me and i love the whole show it's been a great time i love it one, one, two. One, one, two. One, one, two cet événement en plus, tellement spécial, le centenaire de mon grand-père, donc euh, c'était encore plus de, de, un petit stress de plus pour euh, pouvoir vraiment donner tout ce que j'ai pour ce qu'on La jeunesse du monde, je sais qu'il se chauffait au brasier de ta voix, mais ta jeunesse même leur était une offense, et quand tu dévoilais sur ton corps des armées Franchement, je m'attendais pas à un niveau aussi excellent. Et comme je dis, ça fait plaisir d'entendre des artistes en live parce que cela il a un timbre de voix qui fait que limite à l'impression d'écouter le CD quoi. Alors que le gars il est en live. On se regardait parce qu'on avait tous les frissons fris quoi. Ouais. Franchement les gens sont trop cool, il n'y a pas, y a pas de débordement, il n'y a rien du tout. Euh, niveau sécurité, c'est assez safe moi je trouve. Euh, et franchement non c'est parfait. <mérite> Il faut venir ici, c'est l'endroit où il faut être aujourd'hui, si t'es pas là t'as pas compris Moi c'est déjà encore plus que ça, c'est pratiquement trois semaines de, de musique donc c'est quatre jours qui se terminent. Mais euh, on attend l'année la, la, prochaine avec impatience.